Aujourd'hui, à mon coup de cœur, Lorena nous présente Hello Kitty. Hello Kitty, c'est son toutou. <rire> Pourquoi as-tu choisi ton toutou comme coup je... de cœur Parce que je le donne avec toujours et je l'aime. Le... Tu l'aimes Tu dors avec elle Oui. Quelle est Dans la nuit. Il va chercher la nourriture. elle cherche la nourriture. Ah oui. Il aime manger tout j'aime. Je suis allergique de rien et il est allergique de rien. Il est allergique à rien. Alors elle mange tout. Tout tout tout tout tout. Oui. Est-ce qu'elle aime le poisson? Oui. Est-ce qu'elle aime le sushi? Oui. Est-ce qu'elle aime les pommes? Oui. Oui. Mais mais mais je ne mange pas les bœufs. Tu ne manges pas le bœuf? <rire> elle, elle aime pas ça le bœuf. Même il a un sang comme ici. « I love you, I love you! » Mais c'est en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « je t'aime, je t'aime ». Ça veut dire « je t'aime, je t'aime »?« I love you, I love you! »« I love you, I love you! » Tu t'endors comme ça avec elle? Oui. <rire> oh. Est-ce que tu lui dis des secrets? Euh, aujourd'hui, il va partager mon sandwich. Quel genre de sandwich de as dans ta boîte à dîner? Um... Ah, euh, Avec du fromage. Oh, ça dit avec du fromage. Oh, est-ce que tu peux enlever la boucle de ton, de ton minou? Oui. Puis la recoller? Oui. Montre-moi. Où est-ce qu'on la garde? Ah! Elle est toute jolie maintenant. <rire> est-ce que des fois, vous vous échangez des boucles? Oui. Um, oh, quand, oh, quand je l'ai mis... À côté de ma tête, quand je prends une photo, je mets un peu après ça, après ça, quand ma tête <rire> des fois. Merci beaucoup, Lorena, de nous avoir présenté ton coup de cœur. Et toi, quel est ton coup de cœur?